Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avancez bien cette année. C'est vrai quand on dit une nouvelle année, ce n'est réellement qu'un chiffre et qu'on peut euh, commencer nos projets ou de nouvelles habitudes euh, ou se fixer de nouveaux objectifs à n'importe quel moment de l'année mais notre subconscient, le, le cerveau, fonctionne de cette manière. Quand il voit que c'est un nouveau numéro, un nouveau chiffre, c'est comme une nouvelle démarque pour le cerveau et ça facilite le fait d'entamer de nouvelles choses. Dans cette garde du mois, j'ai envie que vous oubliez que je suis youtubeuse ou que je partage avec vous mon lifestyle, mes recettes, ou mes tenues, etc. Aujourd'hui, je veux que vous me considériez comme votre sœur ou une amie très proche qui va se permettre de te tutoyer. Déjà, on va commencer par se tutoyer et de te conseiller. Euh, je ne suis pas là pour dire que je suis une sa un sage ou euh, que j'ai beaucoup d'expérience dans la vie Très modestement, j'ai juste envie de te parler comme une sœur. Euh, vraiment de, de... je veux que tu me considères comme quelqu'un de très proche Et que tu écoutes ce que je vais te dire dans cette carte parce que c'est vraiment important Peut-être que tu vas zapper cette vidéo Peut-être que tu vas écouter sans écouter Mais ça, sache que ce que je vais te dire aujourd'hui vient vraiment du cœur. Et euh, l'idée m'est venue euh, suite à un post sur Instagram. Euh, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui Je t'explique la situation. Alors il y a quelques semaines, j'ai posté, parce que voilà, un soir j'étais en train de lire un livre, il y a une question qui m'a interpellée et je voulais partager cette question euh, sur mes réseaux sociaux. J'ai écrit tout simplement sur Instagram, quel est ton but dans la vie et j'ai été très surprise par le nombre de réponses et les catégories de réponses parce que euh, j'ai euh, classé les réponses en trois catégories. Alors, il y a celles qui savent très bien où elles vont, euh, celles qui savent c'est quoi leur but dans la vie et qui ont déterminé leur but. Il y en a d'autres qui confondent entre rêve et but. Parce qu'il y a une, quand même une différence entre avoir des rêves et avoir des buts. Euh, et puis il y en a celles qui qui m'ont répondu, euh, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi notre but dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle euh, je me suis donné la, la promesse de faire cette vidéo aujourd'hui et de répondre. Pas de répondre, ce n'est pas une question que vous m'aviez posée, mais je me suis sentie obligée de vous parler aujourd'hui parce que ça me chagrinait de voir des réponses comme ça. Des filles intelligentes, belles, qui ne manquent de rien, euh, qui n'ont rien à envier. Aux personnes qui ont réussi dans la vie et qui ne savent pas où elles vont. Qui ne savent pas c'est quoi leur but dans la vie. Et donc je me suis donné la promesse de faire cette vidéo aujourd'hui et elle me tient vraiment à cœur. Donc j'espère que vous allez voir cette vidéo ou que tu, vois, que tu vas voir la vidéo jusqu'au bout. Parce que euh, ça pourrait peut-être t'apporter quelque chose. Même si je n'ai pas une très grande expérience dans la vie, même si je ne suis pas un sage. Même si je ne suis pas un philosophe. Mais j'ai quand même vécu certaines situations. Euh, certaines situations dans la vie euh, qui m'ont appris beaucoup de choses étant donné que je suis une femme comme toi, une femme qui a euh, ses points forts, ses points faibles qui a ses peurs qui a, euh, qui a vécu plein de choses et qui veut qui est passée par beaucoup de situations comme la tienne, j'ai peut-être réussi à me relever et pas toi peut-être euh, donc je vais essayer de t'expliquer comment, en quelques étapes quelles sont les choses euh, qui me rendent heureuse, qui me donnent envie de vivre, qui le matin me motivent à me lever et de, qui me motive à sortir de mon lit et à aller de l'avant. Et ces choses euh, qui, euh, qui me poussent à savoir, qui me donnent envie de trouver mes objectifs et de savoir comment les atteindre. Une première chose à faire avant de passer à toute autre chose, le, le truc le plus important... C'est de remercier Allah et d'être reconnaissante pour tout ce qu'il t'a donné. Prends un instant et regarde autour de toi. Euh, juste un petit moment, regarde tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il t'a offert. Tu vas réaliser que tu es extrêmement chanceuse. Tu as la santé, tu as une famille, tu as un toit, tu as des personnes qui t'aiment, euh, tu, tu manges à ta faim, tu dors dans un lit bien au chaud, tu ne manques absolument de rien. Dis-toi que s'il y a quelque chose que tu veux, Vraiment, et que Allah ne, ne te l'a pas encore accordé, sache que euh, Allah sait très bien ce qu'il fait. Et euh, dis-toi que peut-être qu'il te réserve le meilleur. et confiance en Allah. C'est la première étape pour, pour atteindre, on va dire, le bonheur. C'est d'être extrêmement reconnaissant envers Allah. Et l'une des meilleures façons de remercier Allah, c'est de prier. La prière permet aussi d'apaiser le cœur. Mon deuxième conseil à toi, ma soeur, est de n'envier personne pour ce qu'il a. La jalousie, l'envie, c'est des maladies qui, euh, qui te bouffent de l'intérieur. C'est comme une gangrène. Tu peux t'inspirer de telle ou telle personne, tu peux prendre une personne pour exemple, mais il faut faire très attention car on vit dans une, dans une ère, on vit dans un monde basé sur les apparences, surtout tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, tout ça. Sachez que. Pour ne pas dire tous, 90% de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas réel, c'est faux, c'est fake. Ils te vendent un rêve, ils ne te disent pas la vérité, ils te font croire qu'ils sont parfaits, qu'ils vivent une vie parfaite, alors que ce n'est pas le cas. Si tu commences à te comparer à ce qui se passe dans la vie des autres à travers les réseaux sociaux, tu ne feras que, euh, que te mépriser. Tu vas commencer... Après la comparaison, tu vas passer à l'envie. Après l'envie, tu, tu vas mépriser ta personne. Tu perdras ta confiance en toi et ta joie de vivre. Et puis finalement, euh, tu ne vas pas avancer dans tes projets. Si tu veux vraiment gagner ma soeur, inspire-toi de personnes qui valent vraiment le coup, qui t'apprennent des choses qui sont utiles. Aime-toi, accepte-toi comme tu es. Si, euh, si tu ne te valorises pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne respectes pas ta personne, Personne ne le fera pour toi. Si tu te méprises, tu dégageras une énergie négative que les gens autour de toi vont le ressentir et ils vont te mépriser à leur tour. Ça c'est une loi très connue dans la psychologie. Fais-toi des priorités et surtout n'hésite pas à être égoïste. Je t'avoue qu'il m'a fallu un, un bon moment, un sacré temps pour comprendre ce point-là. J'ai toujours été quelqu'un qui pense aux autres avant de penser à ma petite personne. Et ça empire avec l'arrivée de mes enfants. Je te donne un exemple. Alors, euh, par exemple, je passais ma journée à courir à droite, à gauche, à vouloir tout, euh, tout, tout, euh, tout rendre beau, organiser, ranger à la maison, euh, faire le ménage, préparer de bons petits plats délicieux pour faire plaisir à ma famille, pour faire plaisir aux personnes autour de moi. Et en fin de journée, j'étais tellement claquée, que euh, je n'avais ni l'envie, ni le temps de prendre soin de moi. Et donc je me suis délaissée. Et limite, euh, quand j'allais me coucher, euh, en pensant au lendemain, bah, limite c'est comme si j'étais frustrée, limite énervée, et il fallait euh, un rien pour que j'explose, pour que ça parte en vrille. C'est pareil pour le côté social ou le côté professionnel. Il y a des mamans qui sacrifient leur, euh, leur vie sociale ou leur vie professionnelle pour faire plaisir euh, à leur petite famille par exemple pour passer 24 heures sur 24 avec leurs enfants parce que euh, quand elles ont envie d'aller voir une amie par exemple euh, de boire un café avec euh, des copines ou de sortir faire du shopping avec des copines ou euh, par exemple aller euh, prendre soin d'elle dans un, dans un centre, euh, ou d'aller chez, euh, tout simplement euh, dans un salon de coiffure, ou d'aller travailler même, elles culpabilisent pour le fait de laisser leurs enfants seuls par exemple, ou de les confier à quelqu'un d'autre. Et donc avec ce sentiment de culpabilité qu'elles veulent éviter, elles se sentent obligées de sacrifier ce qu'elles vraiment réellement faire, euh, et donc elles sont frustrées. Elle n'arrive pas à trouver un juste milieu, elle sent frustrée et elle sacrifie ce qu'elle vraiment, ce que vraiment peut les rendre heureux. Puis au final, j'ai compris que euh, qu'il fallait que je passe en premier. J'ai compris qu'il fallait que je passe mes besoins euh, personnels en premier pour que je puisse être épanouie, pour que je puisse être heureuse, pour engendrer euh, une famille, un entourage heureux aussi. Donc euh, sache que je ne te demande pas de délaisser ta famille et c'est juste de créer un équilibre de trouver un juste milieu pour que tout le monde soit heureux, y compris toi. Alors, pour arriver à créer cet équilibre, j'ai dû passer par trois étapes importantes. La première étape est de savoir dire non. Quand on ne, quand on ne peut pas faire quelque chose ou quand on ne veut pas faire cette chose-là pour telle ou telle raison, il suffit de dire non poliment, c'est tout. On a un exemple, tu as une voisine ou une copine qui t'appelle au téléphone et qui te dit euh, « Je veux passer chez toi, euh, je... allez, je débarque... Euh, » pour prendre un café. Tu peux dire tout simplement non, que tu as des priorités, que tu as d'autres chats fouettés, que tu as des choses plus importantes à faire et que tu ne peux pas te permettre de boire un café avec elle. Ça te ferait perdre ton temps tout simplement. Il faut juste savoir le dire d'une manière polie et euh, voilà euh, euh, décliner l'invitation poliment dire non je ne peux pas le faire. Si par exemple euh, tu as ton enfant qui te demande de lui acheter telle ou telle chose et que c'est hors budget, tu ne peux pas te permettre ce mois-ci par exemple, tu peux tout simplement expliquer à ton enfant que ce n'est pas dans ta dans tes moyens euh, sans, pour que tu, sans pour autant culpabiliser, tu n'es obligé de, tu n'as pas besoin de, de de culpabiliser pour ne pas pouvoir lui acheter telle ou telle chose tu dois juste lui expliquer que tu ne peux pas, ça ne pourra que le rendre, euh, le rendre un peu, comment dirais-je... Ça, ça, ça ne pourra que rendre ton enfant raisonnable, il comprendra que dans la vie on ne peut pas tout avoir non plus et puis euh, toi ça te permettra de te concentrer sur tes priorités sans avoir à culpabiliser. Donc il faut savoir dire non, c'est très important. La deuxième étape consiste à se concentrer sur le plus important. Faire le tri. Tu peux faire le tri autour de toi, dans les objets, autour de toi à la maison. Euh, essaie d'être un peu plus minimaliste, moins t'as de choses, plus tu es heureuse. Euh, garde que ce qui est important. Euh, si tu as moins de choses à la maison, ça te permet d'être euh, minimaliste, de gagner plus de temps quand tu fais le ménage, euh, de te sentir mieux, euh, d'avoir euh, un espace qui va te rendre un peu plus heureuse, parce que plus on a des objets, plus on est malheureux, on se sent un peu encombré et on, on sent une certaine négativité. Pareil pour ces idées, il faut faire le, le tri dans ces idées, quelles sont les choses les plus prioritaires dans ma tête. Euh, les, personnes, les, les personnes autour de moi, euh, voilà, je ne garde que les personnes qui m'apportent quelque chose, je fais le tri, je ne garde pas les personnes qui ne qui ne me servent pas à grand chose et qui ne m'apportent pas grand chose dans la vie. Euh, par exemple, sur tes réseaux sociaux, fais le tri aussi. Euh, tu n'as pas besoin d'avoir euh, euh, 1000 pages à suivre sur Instagram qui ne t'apprend pas grand chose, ou 500 euh, chaînes YouTube que tu suis et que voilà, ça, te fait faire, ça te fait perdre beaucoup de temps au quotidien en regardant des, des vidéos qui sont inutiles. Fais le tri, c'est très important. Et, et puis au final... Hein, Point très important, il faut que tu saches dans ta tête que chaque chose en s'entend. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de précipiter les choses, il faut savoir attendre, il faut savoir patienter. Et quand tu te fais des priorités dans tes objectifs, tu sauras avec quoi commencer et que euh, le reste viendra par la suite avec le temps. Il faut juste savoir patienter et chaque chose en s'entend. Transforme tes rêves en objectifs. Beaucoup de gens ont tendance à avoir des rêves, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit, il y a quand même une différence entre avoir des rêves et avoir des objectifs. Euh, c'est bien d'avoir des rêves, mais le matin quand on se réveille, on se réveille avec l'idée de concrétiser ses rêves en objectifs. Euh, je vous donne un exemple, beaucoup de gens vont vous dire, je rêve d'être par exemple riche, je veux être heureux, je veux être plus libre dans mon travail, etc. Mais ce ne sont pas vraiment des objectifs. L'objectif est de prendre le rêve et de le transformer en quelque chose de concret, en étape à atteindre. Donc par exemple, au lieu de dire « je veux devenir riche », on peut se dire par exemple « je veux devenir entrepreneur, créer ma boîte, gérer un business et après pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté. Et avec cet argent, je voudrais investir par exemple dans l'immobilier et ça me générera un revenu passif. » je pourrais même partir en vacances ou dormir et ça me générera toujours de l'argent et du coup je serai encore plus libre dans mon travail euh, ça c'est juste un exemple d'un rêve de, de quelqu'un qui veut devenir riche comment je l'ai transformé en plusieurs objectifs et ces objectifs là on peut les transformer aussi en sous-objectifs, en plusieurs étapes à atteindre euh, petit à petit voilà ça c'est juste pour vous, dire, pour vous donner un petit exemple alors Certaines vont me dire, j'ai des rêves que j'ai transformés en objectifs, je me suis fait des priorités aussi, mais je ne, trou je ne trouve toujours pas le moyen de m'en sortir, je n'arrive pas à avancer. Euh, je vais te donner un conseil extrêmement, extrêmement important. Il faut s'organiser, toutes tes questions d'organisation, chaque minute, chaque seconde compte au quotidien. Il faut savoir s'organiser. Euh, tu peux prendre notes, tu peux utiliser des agendas, euh, fais-toi des routines, une routine du matin, euh, ça permettra de te booster. Par exemple, le matin, réveille-toi plus tôt, fais ta prière, tes ablutions, ta prière, prends une douche, tu peux faire de l'exercice, euh, regarde les infos, euh, tu peux lire un tout petit peu, prendre un bon petit déjeuner et ça, tu peux le faire avant que tout le monde se réveille et ça permettra de te booster et de bien entamer ta journée, euh, ça te motivera à faire plein de choses durant la journée. Ça, c'est juste un exemple de routine. Tu peux avoir une routine aussi pour le soir, une routine de quelque chose que tu fais une fois par mois ou une fois par semaine. C'est des choses qui peuvent t'aider à trouver tes repères et à avancer, aller de l'avant. Euh, Organise-toi, essaie de, de prendre note de choses que tu risques d'oublier. Euh, utilise un agenda pour noter tes rendez-vous, les trucs importants. Le côté organisation mérite un sujet à part que je tâcherai de vous faire prochainement, inchallah. Apprends, ne t'arrête pas, peu importe ton âge, ta situation une journée sans avoir appris quelque chose ou expérimenté une nouvelle chose est une journée perdue Tu peux lire, si tu n'as pas le temps par exemple de lire tu peux euh, écouter des livres audio tout en faisant une autre tâche par exemple Apprends de nouvelles langues, inscris-toi dans des formations par exemple dédiées à la photographie ou tu peux être aussi autodidacte à apprendre par toi-même il euh, y a des cursus que tu peux trouver en ligne qui sont gratuits proposés par google par exemple dans plusieurs domaines dans le e-marketing par exemple euh, que je suis en train de suivre personnellement euh, sur, euh, sur google actuellement et euh, franchement on apprend pas mal de choses tu peux trouver plein de tutoriels, plein de vidéos qui t'apprennent plein de choses au quotidien juste apprends. tu peux faire des formations, tu peux, faire, tu peux assister des conférences, faire de nouvelles rencontres ou encore voyager tout dépend de tes centres d'intérêt euh, et euh, de, de, ce qui, euh, de ce qui te passionne le plus. Tu peux apprendre à faire de la cuisine, euh, ou encore, tu peux apprendre à faire de la cuisine, de la peinture tricoter. L'essentiel, le plus important est de s'instruire. Tes acquis ne feront qu'accroître euh, ta confiance en toi. Sois positive. N'aie pas peur de l'échec. Comme on dit, l'échec n'est qu'un pas vers le succès. Et surtout, entoure-toi de personnes positives, euh, des personnes qui t'aident à t'améliorer et évite toutes les personnes qui, qui te tirent vers le bas. Et regarde toujours le bon côté des choses, regarde toujours le, le, la partie pleine du verre, comme on dit, ne regarde pas la partie vide. Ça ne va pas te permettre de, de t'améliorer si tu regardes toujours ton échec, si tu regardes toujours le côté négatif, si tu ne te concentres pas sur le positif, tu ne peux pas avancer. Donne le meilleur de toi-même et ne t'attends à rien de la part des autres. Ne t'attends pas à un retour. Plus t'attends quelque chose des autres, plus tu seras déçu s'il n'y a pas d'écho. Euh, Concentre-toi sur ce que toi t'as envie de faire. Euh, tu veux le faire parce que t'en as juste tout simplement envie. Tu ne, tu ne le fais pas pour avoir un retour. Ta vie ne doit pas dépendre des autres. Quand tu fais quelque chose, fais-le parce que ça te rend heureuse de le faire, parce que tout simplement tu as envie de le faire et ne t'attends rien de la part des autres. J'espère que tu vas prendre, j'espère de tout cœur que tu vas prendre en considération euh, mes petites astuces pour être heureuse au quotidien. Euh, et puis euh, voilà, je te souhaite euh, d'atteindre tous tes buts et d'être heureuse.